Parce que ah euh, avec les, cyclisme. Donc, de... déjà, le cyclisme, nous étions beaucoup déjà championnats la tradition scolaire, puisqu'on a fait des compétitions entre la Marathinique et la Guadeloupe. Et puis nous avons également organisé dans le local des semi-marathons, euh, je me rappelle pendant pratiquement trois ans, euh, la gueule, l'athlétisme et le cyclisme. Donc on a toujours travaillé euh, en ensemble et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté d'être de boulot de cette quarantaine émission, donc que j'espère sera vraiment un succès, parce que je crois que la moitié attend beaucoup et justement a besoin de ce moment de boulot pour tenir tout ce que nous avons vu. Est-ce Est que cela veut dire que vous avez signé un long bail avec vos éclés ben, ce bain, il est signé depuis très longtemps. Il est signé depuis très longtemps et il va continuer. Il va continuer. J'ai eu l'occasion d'ailleurs souvent d'inviter les gens mes frontières. Attends, attends, un peu les émissions. La semaine Et moi, j'ai également eu l'occasion de faire des étapes de consulte, avec qui je pas, je ne connais un peu moins. Mais, au contraire, maintenant que j'ai un peu plus de temps, et c'est vrai que je vais apprendre beaucoup de plaisir à venir euh, suivre cette manifestation qui est le plus cycliste de Mars. Y a-t-il une similitude entre le tour de yols, entre la et le cyclisme euh, Alors, similitude, non, parce que c'est deux sports différents. C'est un sport sur la terre, l'autre sport sur la mer. Mais euh, j'ai constaté depuis quelque temps que nous avons beaucoup de cyclistes qui sortent de la et, et je veux parler de Philippe. Euh, les deux niveaux, les mêmes confères, et contre ma l'association salinante, et donc l'équipage de l'Aïole vient justement encourager, mm -hmm. mm -hmm. nous espérons qu'il y dignement dignement la famille de l'Aïole. Donc l'Aïole mène au cyclisme, mais le cyclisme mène à l'Aïole. Absolument, mais c'est surtout que l'Aïole et le cyclisme emmènent eh notre jeunesse, à avoir de bons résultats et à faire des hommes et c'est quoi le, le but de la poitrine Merci monsieur, Merci, monsieur. Merci, monsieur.